Le prochain épisode d'origine va bientôt commencer. Abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Il est 23 h 57 minutes et 30 secondes, soit 2 minutes 30 avant minuit. 2 minutes 30 avant la fin de l'humanité. Voilà ce qu'indique l'horloge de l'apocalypse. Une horloge hypothétique qui depuis 1947 tente d'alerter notre monde sur l'imminence de son effondrement. Après minuit nous n'existerons plus et notre espèce aura tout simplement réduit à néant, détruit 4,1 milliards d'années évolution et cela en moins de 70 ans alors aujourd'hui je vous propose de nous projeter dans un futur qui n'est pas si lointain et que l'on va tenter d'imaginer au regard des aspects les moins glorieux de l'histoire de l'humanité Générique Retour en 1947 nous sommes au sortir de la seconde guerre mondiale et l'humanité s'apprête à plonger dans ce que l'on appelle désormais la guerre froide. C'est-à-dire un climat tendu où s'oppose un monde bipolaire mené à l'ouest par les états unis d'Amérique et à l'est par l'URSS. C'est à cette époque que les directeurs du bulletin des scientifiques atomiques de l'Université de Chicago décident de créer une horloge conceptuelle dont le but serait d'alerter l'humanité sur l'imminence d'une guerre nucléaire qui pourrait nous mener à la fin de de l'humanité. A sa création, l'horloge de l'apocalypse est alors fixé à 23h53 minutes, soit 7 minutes avant minuit, 7 minutes avant l'apocalypse. Et on comprend alors que déjà en 1947, les créateurs de l'horloge de l'apocalypse pressentaient les dangers de la guerre froide. Et il ne fallut que très peu de temps pour que les relations diplomatiques entre l'Est et l'Ouest ne se détériorent. En 1949, l'URSS effectue ses premiers tests nucléaires, ce qui nous rapproche de 4 minutes vers la fin du monde. 1953, les USA et l'URSS ont l'excellente idée de tester des bombes thermonucléaires. Beaucoup plus puissantes que la bombe A, vous la connaissez certainement mieux sous le nom de bombe H. Avec cet événement, l'horloge avance d'une minute supplémentaire. Il est alors 23h58 et jamais le monde n'aura été si proche de sa destruction. Au début des années 60, le grand public prend conscience des dangers de l'arme nucléaire et de sa capacité à annuler toute vie sur terre. Et à cela on ajoute également un effort accru de collaboration parmi les scientifiques des deux camps. L'humanité pousse alors un ouf de soulagement et l'horloge recule de 5 minutes. Et le monde se croit alors sauvé quand en 1963, l'URSS et les USA signent tous deux un traité d'interdiction des essais nucléaires. Les deux plus grandes puissances armées du monde promettent alors d'arrêter totalement tout essai nucléaire dans l'atmosphère et en milieu sous-marin. C'est le début de la détente qui ramène alors l'horloge de l'apocalypse. À 23h48. Mais le répit fut de courte durée car maintenant la France et la Chine sont tous deux en possession de l'arme nucléaire. De plus, des conflits font rage au Moyen-Orient, en Asie du Sud et la guerre du Vietnam est à son paroxysme. Ainsi, l'humanité repasse au-dessous du quart d'heure avant la fin du monde. Mais de 69 à 1972, plusieurs traités de non-prolifération, des armes nucléaires et des missiles balistiques, sauront apaiser les tensions. Mais dès 1974, L'Inde se dote également de l'arme nucléaire. L'URSS quant à elle tourne le dos aux négociations avec l'Occident. Des actions terroristes se multiplient un peu partout sur la planète. De nouveaux conflits éclatent en Afghanistan, en Afrique du Sud ainsi qu'en Pologne. Et à cela s'ajoute une nouvelle accélération dans le réarmement des états unis sous l'impulsion de la politique de Ronald Reagan. Il est maintenant 23h57. Mais comme à chaque fois, c'est quand l'humanité se trouve au pied du mur et que l'on frôle l'irréversible révérence que nos politiques s'est voiler la face et préfère la voie diplomatique à celle de la menace froide d'une ogive nucléaire 1988, les USA et l'URSS signent alors un traité visant à éliminer les ogives nucléaires de moyenne portée 1990, le mur de Berlin est tombé c'est le début de la fin pour le bloc soviétique l'URSS va disparaître des cartes et l'humanité peut enfin inscrire une date de fin à la guerre froide En 1991, Américains et Soviétiques signent un nouveau traité visant à réduire les armes stratégiques et l'URSS est officiellement disloqué. Il est 23h43 et jamais le monde ne se sera autant éloigné de sa fin. Mais ne rêvez pas nous ne sommes pas au pays des merveilles et l'humanité ne va pas tarder à replonger dans un climat conflictuel. En 1995 et malgré la fin de la guerre froide les dépenses militaires mondiales restent au même niveau. De plus l'occident craint qu'il puisse exister une prolifération d'armes nucléaires dans la Russie post-soviétique. En 1998 les tensions entre l'Inde et le Pakistan. Tous deux reprennent de nouveaux essais nucléaires en vue d'un potentiel conflit. En 2002, la menace terroriste plane sur le monde entier. Les USA rejettent plusieurs traités sur les contrôles des armes nucléaires. Et l'oncle Sam souhaite également se retirer d'anciens traités anti-missiles balistiques. En 2007, l'horloge indique 23h53 et nous perdons encore 2 minutes. En effet, les experts chargés d'évaluer les dangers pour notre civilisation ont décidé qu'un second facteur devait faire partie de l'équation, il s'agit de la menace écologique. La bêtise humaine ne connaissant pas de limites, nous aurions trouvé un nouveau moyen de suicider notre espèce, c'est le dérèglement climatique. La sonnette d'alarme est tirée, cette seconde menace peut encore être évitée, mais le monde ne réagira pas en conséquence. Et au lieu de s'en préoccuper, et bien la Corée du Nord elle lance ses premiers essais nucléaires. En 2010, on gagne une minute de répit car nos politiques s'accordent pour s'asseoir autour d'une table évoqué évoquer la question du réchauffement climatique. Malheureusement, en 2012, cette minute de répit nous est retirée car les actes n'ont pas suivi les paroles. La terre se réchauffe donc inexorablement et l'humanité ne semble pas trouver d'alternative viable aux énergies fossiles. De surcroît, l'ONU souligne le danger clair et imminent de prolifération d'armes nucléaires. En 2015, l'horloge affiche désormais 23h57, on vient de perdre 2 minutes, il n'en reste plus que trois avant la fin du monde. Un réchauffement climatique à contrôler, une course aux armements irréfrénée, et pour couronner le tout, les USA et la Russie annoncent qu'ils vont moderniser leur arsenal nucléaire. C'est bien sûr un moyen détourné de, de bafouer l'ensemble des traités signés depuis 1947. Et dernier tic tac à ce jour, vous l'avez peut-être vu ou lu dans la presse, c'était le 17 janvier 2017. Selon les éminents membres du bulletin des scientifiques atomiques, la probabilité d'une catastrophe globale est plus qu'élevé et des actions doivent être entreprises au plus vite. En particulier pour résoudre des problèmes liés à la montée de mouvements nationalistes un peu partout sur la planète. Mais également pour calmer les ardeurs du nouveau président américain Donald Trump qui apparemment aimerait bien élargir sa gamme de joujoux nucléaires. Et bien évidemment au-dessus de l'humanité plane toujours cette épée de Damoclès que l'on nomme le réchauffement climatique et pour lequel les principaux responsables ne semblent pas se sentir très concernés. Alors me direz-vous, qu'est-ce qui pourra bien sauver ce monde Dénième négociation Un réveil inopiné En attendant, l'horloge de l'apocalypse continue d'avancer dans un sens qui nous est défavorable. Car après minuit, il ne restera plus personne pour faire reculer la grande aiguille de notre histoire. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée et je vous laisse méditer cette conclusion ultra positive, j'en ai bien conscience. N'hésitez pas à lâcher quelques commentaires, quant à nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'était Origine qui ralentit.